Bonjour, je m'appelle Cyril Lambrick. Ça fait 11 ans que je travaille pour Produits métalliques Bussière et on est à la recherche de opérateurs, des personnes enthousiastes et qui veulent travailler. Alors, je te propose de venir visiter notre usine. À la réception, c'est ici que tout le matériel rentre, la matière première. Euh, il y a il y a l'inox, il y a de l'acier, euh, il y a plein de sortes d'autres matériels, des fois pour des clients euh, spécifiques. Et, euh, on est prêt à leur rendre service. On va traverser du côté de la découpe où ils sont transformés. La zone de découpe, et la zone de découpe, on peut avoir besoin de ton aide pour embarquer des feuilles qui sont plus pesantes ou débarquer de des pièces qu'une personne seule ne peut pas faire. Bien, on va aller voir le démantelage. On a besoin de toi pour démarcher les pièces. Des fois, il y a des petites pièces et des grandes pièces. On va transférer au semblage. ton semblage, on les semble soit manuellement ou avec la machine. Je t'amène au pliage. Alors on arrive à la zone de pliage. Comme tu vois, on a besoin d'aide, et on a beaucoup de travail. On est dans la zone de pliage, et comme tu vois, il y a des grosses pièces. Alors des fois, on a besoin des deux. Fait qu'on aura besoin de toi. On s'en va à la soudure. On va avoir besoin de toi s'il si, euh, y a des grosses pièces à déplacer ou des pièces à tenir pour un assemblage dans le dessous On s'en va à l'expédition et emballage. Alors ici, on se trouve à l'emballage et expédition. C'est euh, un endroit qui est euh, très important. dernière vérification avant l'emballage pour envoyer à nos clients. Bien sûr que la qualité est là pour satisfaire nos clients. Alors, euh, je te fais voir les pièces combien arrivent euh, des départements. Et après ça, on va aller voir le produit qui finit juste avant que ça parte. Euh, fait que c'est ici que ça s'arrête pour le produit, on a terminé. Mais toi, si tu veux commencer pour nous, amène ton CV et ton sourire.